Bonjour, bonjour, la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, chaque jour, on vous rappelle. Nous sommes là à dénoncer cela. Et je vous l'ai dit, le 5 septembre, le coup d'État était un instinct de survie des narcos. Je vous ai dit de bien analyser la situation. Avant le voyage du président Alpha Kondé pour la Turquie, vous devez comprendre que les narcos étaient pris au coup. La chasse contre les narcos comme autant temps de CNDD, autant temps de Dadis. Les narcos devaient être arrêtés. Les officiers, leurs complices. Je vous ai dit le coup d'état. C'était pour la drogue. Wallah, ce n'était pas pour la démocratie. Ni pour le peuple de Guinée, ni en tout cas pour autre chose. Chaque jour, c'est des saisies records. Après Philippines, où il y a eu 58 kg de cocaïne saisie, c'est incroyable. Notre pays aujourd'hui est devenu le premier revendeur, c'est-à-dire le pays premier revendeur de cocaïne à travers le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous ai parlé, parlé, parlé. Ben, vous avez vu encore, après le Mali, lorsqu'ils euh, d'après Charles qu'ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne, on a vu le Mali, 5, 500 kg. Après le Mali, on a vu le Libéria, 500 et quelques kg. Après le Libéria, ça a été le tour du Sénégal. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire qui était un peu épargnée, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui est rentrée dans la danse, comme vous avez vu à la frontière ivoiro guinéenne encore des saisies, deux plaquettes. Et j'ai toujours dit, nos sœurs, j'ai dit, faites beaucoup attention. J'ai toujours dit, même ces, aérogas, ces aérodromes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour la drogue. Si vous voyez qu'ils sont engagés, sinon on a, on a tellement de priorités aujourd'hui chez nous, qu'on doit se focaliser sur ça. Mais ces aérodromes, ça c'est une manière encore pour que des avions puissent descendre à l'intérieur. Je vous ai dit, le CNRD, je ne parle pas de l'armée guinéenne parce que des gens, ils sont dedans par peur, mais ceux qui sont à la tête du CNRD, Amara, Bala, Idiamine, Amin, là il m'a dit, je vous ai dit, c'est des officiers narcos. Le dossier des Amara, vous avez tous vu, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas qu'on parle partagé. Il faut que le peuple de Guinée sache qu'on a affaire à des narcos qui sont en train de ternir l'image de notre pays, la Guinée. Je vous ai dit, sur le procès du 28 septembre, les bandits, les narcos ont accéléré parce qu'ils voulaient se venger de Dadis. Je ne suis pas pour Dadis, je ne suis pas pour Marcel, je ne suis pas pour Toumba. Mais je vous dis, sur si le procès du 28 septembre a été accéléré, en quelque sorte c'est pour se venger des Dadis. Parce que les narcos, ceux qui sont avec eux aujourd'hui, les papas Fofana, les Ahmed Durak, toutes ces personnes, tous ces gens autour de Mamadi Dumbuya, Dadis les a matés. Les Tchougourou les ont matés. Si vous voyez aujourd'hui, ils ont accéléré tout ça. C'est en quelque sorte pour se venger de ces gens. Sinon, ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour la justice. Comment un, comme un régime criminel, des gens qui sont venus à travers les armes, jusqu'à présent, à l'heure qu'on vous parle, personne ne sait, il y a eu combien de personnes mortes ces jours. Et les corps, où se trouvent les corps Au Mali, il y a eu le coup d'État, les victimes ont été exposées. Et au Burkina, il y a eu le coup d'État, les victimes ont été exposées. Parce qu'on a affaire à des bandits, on a affaire à des hors la loi. C'est pourquoi ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. La famille, regardez, c'est vraiment pitoyable Ce qui se passe Hein Des saisies records de drogue Je vous ai dit, Mamadou Doumbouya Et son groupe c'est des narcos C'est ceux qui ne veulent pas qu'on dise Et les médias aujourd'hui, personne Mohamed Kaba qui a osé Mohamed qui avait dit, ah oh non le pays est pris En otage par les narcos, Paf Quelques jours après vous avez, vous avez vu comment Mohamed Mara Et Mohamed Kaba s'est métamorphosé ce jour-là, j'ai suivi. Akumba même dit, hé, hey, je ne reconnais plus Mohamed Kaba. <rire> Effectivement, on donne de l'argent, on te ferme la bouche. Et tu insistes, tu ne fais pas attention, on t'élimine. Voilà. Vous avez vu le grand, paix à son âme, Mohamed euh, euh, Krouma. Vous avez vu comment il est parti. Donc, c'est pour vous dire, quand tu n'es pas avec eux, tu ne fais pas attention, on, ils essaient de t'éliminer. Ils font tout. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire bon. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas vu. Nous, on ne parle pas dans le vide. On va vous montrer. Voilà. Et, parce que le Guinéen, quand tu parles sans preuve, c'est pour te dire que non, tu es menteur. Donc, nous, on n'a pas besoin. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ça, c'est la page. La Côte d'Ivoire est un chic. Voilà. Et, la police a annoncé avoir procédé à une saisie de deux blocs de cocaïne d'un kilogramme d'une valeur de 50 millions de francs CFA attachés à la taille de Yula Fanta lors d'un contrôle routier au poste frontalier de, euh, de Baplé, voilà, 48 km de Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à la frontière avec la Guinée elle était en partance pour Abidjan on va dire quoi encore ça, là, ce n'est pas une honte pour notre pays. Heureusement, je suis allé commenter là-bas. Je dis, Ivoirien, pardonnez-nous. C'est pas... Désolé, c'est un... Un... un mercenaire. Un légionnaire. Non, quelle honte. Moi, m'a dit, Dumbuya et son gouvernement. Quelle honte. Vous êtes en train de salir l'image de ce pays-là. Même au temps de à côté. Père à son âme. C'est vrai qu'on parlait des narcos, mais la Guinée n'était pas comme ça. C'est vrai qu'on parlait des narcos, autant même, là je raconte 26 paix à son âme, on n'a jamais entendu de telle bêtise. En un temps record, 3 tonnes de cocaïne, on a saisi ça en Guinée. Ce sont des saisies records, chaque jour, parce que vous êtes des narcos. Vous êtes tous des narcos, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que vous ne voulez pas. Et la Guinée aujourd'hui, premier producteur, premier revendeur. Premier revendeur de cocaïne à travers le monde Grâce à Mamadi Doumbouya Hé hey, hey, hey. hey, Kabako hey. Je vous ai dit le coup d'état Ce n'était pas pour la démocratie Le coup d'état parce que le président Alpha Condé allait attraper ces bandits Ils sont passés à la vitesse supérieure Pour tromper tout le monde Voici le résultat aujourd'hui Je vous avais dit dès le départ Moi Damaro Je n'avais jamais parlé avec qui que ce soit du gouvernement Mais ça dit ma tête J'ai travaillé ma tête quand il y a eu le coup d'État, moi, j'avais déjà pris photo avec Doumbouya. J'ai échangé avec Doumbouya. Je me suis posé la question. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui pouvait amener un être humain Moi, Damoro, je me bats nous et pour défendre le pouvoir. là. Je, rien on me donne. Je n'ai rien reçu de qui que ce soit. Je suis allé à Conakry. J'ai payé mon billet pour aller revenir encore. Même chose. Mais Mamadou Doumbouya, qui était commandant des forces spéciales, qui était aventurier comme moi, qui est rentré, ils l'ont mis dans l'armée, on l'a tout donné, donné maison à l'Andrea, il avait tout. Rien ne le manquait. Qu'est ce qui pouvait pousser un être humain à faire de telles choses? J'ai commencé à faire mes enquêtes, j'ai commencé à faire à faire mes demandes. J'ai compris la connexion entre Mamadi Doumbouya, les Ahmed Durak, les Papa Fofana, tous les grands narcos, euh, celui qui est décédé du nom de Bakala, Mamadi Kaba, qui s'est évadé qu'eux-mêmes, ils ont fait évader. Je me suis dit, ah Non, maintenant, je comprends. Pourquoi c'était chaud avant le voyage du président Facondé je, je me suis dit, voilà, ils ont bien préparé leur coup. Le retour du président Fakonde, on va l'enlever. Donc, je me suis dit, voilà. Je vois maintenant pourquoi. Vous avez vu, en Haïti, ici, c'est comme ça, ils ont tué le président Jéveline Moïse, en Haïti. Ça dit, on ne joue pas avec eux. Ils ont l'argent. Ils peuvent prendre des mercenaires. Comme vous avez vu, Mamadi Kwasi n'est pas dans un grand réseau. Comme vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'état. Est-ce que c'est l'armée guinéenne Le guinéen, c'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui sont contre le président Fakonde, regardez l'intérêt de la Guinée d'abord. Regardez l'intérêt. Mais il y a d'autres qui étaient contents ce jour-là, pour applaudir ces mercenaires, mais ne savaient pas ce qui allait venir après. Moi, je vous avais dit, c'était un instinct de survie. Et Mamadi, ils savent qu'aujourd'hui, ils quittent ce qui les attend. Donc les Guinéens, réveillez-vous, comprenez cela. Nous avons affaire à des narcos et nous pouvons les enlever si nous sommes décidés ensemble. Mais ils ne cherchent que à nous diviser. Il faut que les gens comprennent cela. Si nous voulons le bonheur, la prospérité dans notre pays, il faut que nous essayons de venir ensemble comme les forces vivent. Que les gens arrêtent de se laisser manipuler par des ambassadeurs ou je ne sais par qui d'autre. Mamadi ne donnera pas le pouvoir à l'UFDG, mettez cela en tête, je vous ai dit dès le départ. Mamadi ne donnera pas le pouvoir au RPG, mettez cela en tête. Mamadi ne donnera pas le pouvoir à l'UFR, je vous ai déjà dit. Il a fait assez de mal, le RPG, l'UFDG et l'UFR, je vous ai dit ça depuis longtemps. Et eux-mêmes, ils savent que s'il y a des élections organisées, libres et transparentes, c'est entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Mais comme ils veulent s'entêter, garder le pouvoir, donner le pouvoir à des gens qui vont les protéger, ça ne marchera pas. Il faut que les gens comprennent cela. C'est un gouvernement de narcos. Ils n'ont pas honte. Je vous ai dit. Quelqu'un qui trahit, il n'a pas honte. Quelqu'un qui trahit n'a pas honte. Mamadi n'a pas honte. Le CNA de ces gens-là n'ont pas honte. Bala, ben un simple tapissier. Le président Fakone l'a tout donné ici. Idiamine, toi tu as fait la prison. Lui, il a passé tout son temps en train de mentir. J'ai dit, c'est des gens qui n'ont pas honte. Vous vous pensez qu'il y a de dialogue ou quoi Regardez, Seguna. c'est des gens qui n'ont pas honte. Et et c'est ce que vous devez comprendre. Je vous dis, c'est ce que vous devez comprendre. À chaque fois que je vous parle, c'est ce que vous devez comprendre. Essayez de comprendre cela. Bon. Vous avez vu encore, quand j'ai dit Gomu, c'est un guignol. Un vrai guignol. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, comment des, des personnes comme les Goumou peuvent être premier ministre dans un pays Regardez. Il dit qu'avec le colonel Bandi Mamadi Doumbouya, la Guinée peut désormais financer des infrastructures. Et euh, nous, nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. On n'est pas un gouvernement qui vient poser des premières pierres et qu'on ne voit plus. Nous sommes un gouvernement de réalisation. Ça dit, quand je vais parler, je vais mal parler à ce vous rien, à ce guignol de Gomu. Gomu, Kaleta, c'est ton père, ou c'est Mamadou Doumbouya qui a financé Kaleta. C'est une réalité ou pas Soit petit, c'est une réalité ou pas, Almaria, c'est une réalité ou pas. Ou le port de Conakry aujourd'hui, c'est une réalité ou pas. Ou l'administration, avant 2010, tu étais en Guinée. Quand je dis tu n'es qu'un guignol, toi Goumou, tu es vraiment un guignol. Tu es allé en forêt, même la place des martyrs à Zérekouré. Ça dit tu as fait le, un peu le tour de la Guinée. Ces bâtiments jaunes, préfecture, gouvernera. Ça aussi tu vas dire quoi Ça dit si tu n'es pas un guignol comme toi Goumou, ça dit parler comme une fiotte. Mais ça ne va pas chez toi. L'aéroport, la rénovation, c'est toi qui l'as fait. Où vous êtes aujourd'hui, la primature Tous ces endroits. Le palais Mohamed là, Pose des pierres. La mosquée, où vous êtes allé là C'est grâce à qui Viens te flanquer pour parler dans le vide. On dit transition, organiser des élections et foutre le camp. Toi un guignon comme ça, tu te flanques, tu nous parles, que nous nous sommes un gouvernement. Vous avez quoi dans les caisses aujourd'hui Un déficit de 34 000 milliards. Dites-nous les contrats que vous avez signés. Au lieu de vous flanquer pour parler, 14 000 personnes assises aujourd'hui, 11 700, Simandou, vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. Même vous vous flanquez, c'est-à-dire pour parler dans le vide. Mais tu la fermes, Gomou. De quoi parles tu Vous avez l'argent où Que nous, nous sommes un gouvernement. De quelle réalisation bon, D'abord, je vais vous rappeler que vous êtes un gouvernement de, de vous rien. Maman dit de moi, avait dit ici, non Et, Il dit avec la canne ou sans la canne qu'ils vont construire des stades, non bah, Gomu, c'est tu parler là, il faut parler de ça. Mamadi Doumbouya, il dit avec la canne ou sans la canne, nous allons organiser. Donc c'est ce qui veut dire que si on, si on devait même organiser la canne, qu'est-ce que vous allez vous allez pouvoir faire On ne parle plus de ça. Des comédiens, des guignols comme ça, des arrogants. Vous pensez que le pays là c'est la démagogie Vous pensez que c'est ça le développement d'un pays Des arrogants. On n'a même pas fini avec les routes. Qui aura l'argent pour même prendre l'avion pour aller à Zéro Corée Les gens n'ont même pas d'argent, n'ont pas d'emploi, mais démagogie. Si c'est pour le transport de vos cocaïnes, là vous pouvez parler. Mais de quoi vous parlez De qui vous vous moquez C'est grâce au président Fakonde votre rien de Mamadi Doumbouya. Il y a quelque chose. Force spéciale, c'est qui C'est une réalité. C'était pour lutter contre le terrorisme. Si les bandits, les narcos ont profité de cette force pour renverser le président Fakonde. Et toi, un guignol, tu vas venir t'asseoir devant nous Que non nous, nous sommes même un gouvernement de réalisation Il y a quoi aujourd'hui dans les caisses de l'État Les fonctionnaires attendent jusque le 10 pour être payés Au temps du président Fakonde, du 23, 24, 25, tout le monde était payé Qu'est-ce que vous allez dire des bavards seulement, des comédiens Ou bien, de tous les échangeurs que vous parlez Vous avez trouvé le financement où Vous avez trouvé le financement où Qui a trouvé le docteur Kassori C'était à l'étranger il partait chercher des contrats. Chercher des contrats pour la Guinée. Mais toi, tu es là, tu es seulement. Que nous, nous sommes pas... Un, un premier ministre promeneur. Un premier, un premier ministre qui ne fait que pavaner seulement. Toi, tu vas nous dire quoi. Un vrai guignol. Toi, tu te moques de qui Tu es à quel niveau tu, tu, tu, tu, tu es mieux que qui Tous les premiers ministres du président Fakonetti tu tu pas qui. Un vrai guignol. Tu as attaqué à la Toi, tu es mieux... Ça veut dire que tu te dépasses et la seulement sur quel plan Un vrai guignol, tu es là seulement à bavarder. Toi, tu es mieux que qui Tous les premiers ministres passés en Guinée. Toi, Gomu, tu dépasses qui Un simple guignol. Tu n'es qu'un simple guignol. Pour te dire que tu es guignol, tu n'es pas musulman. Pour te dire que tu es guignol, tu as peur de Mamadou Dumbuya. Pour te dire que tu es guignol, tu as la tête baissée derrière lui. Sinon, tu n'allais même pas prier à la mosquée. On a vu des inaugurations de mosquées à travers le monde. Quand on est chrétien, on peut aller à la cérémonie. Tu rentres dans la voiture, tu rentres. Mais parce que toi, tu n'es qu'un guignol. Tu es le mbou de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi tu t'es arrêté. Tu n'es pas musulman. Tu n'as pas fait l'abolition. Quelle prière, toi, tu vas faire Tu vas venir te flanquer devant nous pour parler. que vous, vous êtes un groupe. Vous avez combien dans les caisses aujourd'hui Rien ne va. De la manière dont l'argent rentre, c'est comme ça, on dépense. Vous êtes venu, vous avez tout gaspillé. Tout et c'est pourquoi j'ai des chapeaux à M. Mohamed Béavougui. Il a compris. Quand quelqu'un se respecte, l'argent c'est bon. Mais ta dignité, à un moment donné, oui. M. Mohamed Béavougui, il l'a quitté. Parce qu'il a pensé à sa dignité. Il pouvait continuer à être guignol comme toi. Mais il a pensé à sa dignité. Il a démissionné. Mais comme un guignol comme toi, tu peux continuer la tête baissée. Tu as venu de Mamadi. Mamadi est qui Qui a fait Mamadi de Mamadi Il a quel diplôme Il a quel niveau Même vous-même si ce n'est pas une insulte à nos élites, des guignols comme vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce pays À part la démagogie, qu'est-ce que vous pouvez apporter Vous êtes bloqués aujourd'hui. Mais bah, regardez, l'affaire de courant. Hein, <rire> Emmanuel Ça dit, tu vas beau défendre l'indéfendable, tu vas beau défendre le mensonge, mais quand ça sort, c'est fini. Tu vas beau défendre l'indéfendable. Mais regarde l'affaire de courant. Les gens ont parlé, oh, ça, ça manifeste partout le président Fakonde. C'est-à-dire, quand tu dis seulement, il cherche des moyens pour combler, pour chercher à, à, à satisfaire les gens à sa manière. Ça, c'était le président Fakonde. Le souci d'aider le pays. Mais les gens n'ont pas compris. Quelqu'un que toi, tu as lavé, tu as nourri, il n'est pas là à l'école ou, ou autre chose. Tu as fabriqué à travers la manipulation de Idi Amin, c'est lui qui va venir faire mieux que le président Fakonde. Je vous ai dit, asseyez-vous. Asseyez-vous là, vous n'avez rien compris. Si je ne dis pas quelqu'un d'autre, un autre militaire, mais si c'est ce, ce bandit de Mamadi Doumbouya, asseyez-vous là. Vous avez vu maintenant, même les journalistes qui les défendent, ils reconnaissent que oui, depuis le départ du président Alpha Condé, le développement d'un pays, ça doit commencer par quoi L'électricité, le développement d'un pays. Vous avez vu, il y a des familles qui ne préparaient qu'une fois chaque trois jours, une fois chaque quatre jours, mais aujourd'hui, tout a, tout ça là aujourd'hui. Sinon, on pouvait faire une... Au lieu de dépenser 100 000, tu pouvais dépenser 70 000. Donc, maintenant, les gens sont obligés de préparer chaque jour quotidiennement. Avant, on mettait dans les frigos. Mais tu mets maintenant, ça se gâte. Donc, c'est pour vous dire quoi Le présent facondé. Ça dit, on ne peut même pas comparer le présent. Ça dit, la nuit et le jour. Nous, on ne compare pas un pandi, un narco au présent facondé. Un criminel, comme on m'a dit, de boire au présent facondé. Non on ne peut pas comparer un tonneau vide au Président Fakonde. Ils n'ont pas les mêmes relations. Oh. Euh, vous avez entendu encore dans ces deux jours, ils étaient là en train d'aboyer encore sur les réseaux sociaux, sur les médias. Oui, le Président Fakonde, il a parlé à sa base. Nous, on va, on va, on va aller chercher le Président Fakonde. Vous avez vu, Sanda, il est monté dans l'avion. Il est parti. Il est parti en Turquie. Hum. Et... Euh, moi, je vous ai dit souvent, c'est-à-dire vous prenez le peuple de Guinée, je ne sais pas pour quel genre de personne, quand. Vous jouez avec l'esprit des gens. Nous, on vous a dit, c'est déjà fini. Si le président Fakonde doit venir en Guinée, c'est au palais de Inchallah. S'il doit venir, c'est au palais de Couturier. Les gens ont compris, les militaires, les militaires, aujourd'hui, si les militaires, ils étaient tous armés, oh, le Mamadi n'allait pas faire 24 heures au palais. Parce que les mensonges qu'ils ont dit aux officiers, c'est-à-dire surtout nos parents malinqués. Comment ils les ont trompés Ils ont dit que le président Alpha Condé est condamné. Lorsqu'il était en Turquie, c'est là que vous avez entendu des mensonges. Le président est malade, il est condamné, il ne va pas s'en sortir. 90 jours. Voici comment ils ont caressé les militaires, ils les ont trompés. Et ceux-ci aussi se sont laissés. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. C'est le président Alpha Condé qu'on voit aujourd'hui. L'homme en forme. L'homme en forme, quand il parle, tu sens. Non, mais c'est incroyable. Donc, c'est pour vous dire, c'est Moi, je vous dis, c'est question de temps. Inch'Allah, ça va péter. al Vous savez, j'avais aimé. C'est pourquoi je vous avais dit au départ, Makanera, il avait dit Donnons du temps à ces bandits-là. Ça dit, il faut donner du temps à ces gens-là. Et on a donné du temps, les Guinéens ont vu. Vous avez vu, c'est sur les chantiers du président Fakonde, ils essaient d'endormir les gens. Eux, oh, ça travaille. Tous ces chantiers financement, c'était le président Fakonde. À un moment, le président Fakonde avait arrêté parce qu'il y avait tellement de vols. Il y a des gens qui faisaient des surfacturations. Tout ça, c'est le président Alpha Condé, la Guinée en chantier. Montrez-moi un contrat de ces bandits où ils sont sortis pour aller signer des contrats à l'étranger, où ils ont trouvé des accords. Il n'y en a pas. Personne ne va donner de l'argent. La Guinée dans cette situation. Je ne dis pas ce qui est déjà financier. Hein. Mais pour dire qu'un pays sérieux, une banque, une institution, donner de l'argent à la Guinée, personne ne va donner. Il y a un climat qui est là, un manque de confiance. Vous pensez que les bailleurs de fonds, ils vont donner de l'argent à ces bandits-là Non Où est la là aujourd'hui Où est Sidiaturé Vous pensez que ces institutions, ces gens-là ne connaissent pas ces leaders politiques Ils ne connaissent pas les docteurs Kassoury Ceux qui ont fait des, des, des, des, des, tour, des tournées ici aux États-Unis Vous pensez que ces gens-là vont prendre de l'argent mais ils pensent que la démagogie, ça peut aller tromper. Oh, Mamadi est en train de travailler. Tout ça, ça a été financé. Actuellement, ils sont fauchés, ils sont pris au coup. Quand Gomu se flanque pour dire avec nos propres fonds. quel propre fonds Depuis votre arrivée, vous avez augmenté l'impôt comment Regardez le port. Les investisseurs, les, les opérateurs économiques continuent à, à fuir le pays. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fauchés, vous ne faites qu'augmenter les impôts. Et aujourd'hui, c'est la population qui paye. Tout est cher. Tout est cher Regardez vos ministres qui viennent s'asseoir, qu'on dit le poisson se fait rare, que c'est parce que la population a augmenté. cest dit mais c'est tellement enfantin, c'est tellement bambin, c'est une honte. Et c'est qu'est-ce que les Chinois vont dire? Qu'est ce que les Chinois vont dire? C'est-à-dire, qu -ce quand on voit des gens comme ça, des médiocres, qu'on dit que ce sont des ministres, on vient vous demander qu'est ce qui fait la rareté du, du, du, du poisson au marché. Toi, tu viens t'asseoir, oui, le réchauffement climatique et l'augmentation de la population. Et les Chinois, ils vont dire quoi La Côte d'Ivoire, ils sont peuples que nous. Le Sénégal, le Mali. Toi, tu vas venir t'asseoir. Tu refuses de donner des permis aux gens ou tu fais de n'importe quoi. Les gens n'arrivent même pas à aller pêcher. Parce que vous voulez que tout passe dans vos poches. Au lieu de reconnaître ça, le refus. Toi-même. Tu dis que non, tu ne fais pas ça. Ça retombe contre toi aujourd'hui. Ça se répercute sur le marché. Les gens n'ont pas de permis pour aller pêcher. Tu ne parles pas de ça. De licence pour aller pêcher. Tu ne parles pas de ça. Tu viens t'arrêter devant les Guinéens pour nous, pour nous raconter des salades. Un gouvernement de bidon. Un gouvernement de bidon. Bon, regardez encore. Je vous dis que Dieu nous sauve. Hein? C'est une C'est-à-dire qu'ils sont en train d'humilier notre pays. Voilà, ils sont en train de nous humilier. Regardez encore. <rire> Béa Diallo. <rire> Co-réconciliation -co nationale, CNRD. Regardez. <rire> Je vous dis, ils sont tous des ministres guignols. Peut-être quand tu prends l'ensemble de tous les ministres, peut-être c'est un ou deux seulement, tu vas dire non, ça va. Tout le reste, c'est des comédiens. Bachir, ministre giflé. Lui, il a giflé, on a vu ici. Lui, dans ces deux cas-là, il s'est calmé. Nous, on sait pourquoi. C'est-à-dire, c'est la honte du ciel. D'abord, celui qui a la tête, d'abord, c'est un tonneau vide. Amara, un tonneau vide. Bala, un tonneau vide. Ces gens, qu'ils -ce qu ont quelle notion de la République, ces gens Ils se gonflent aujourd'hui. Nous, on va diriger le pays. Là. Nous, la refondation. Non, non, non, non, Des petits seulement. Et au dégagé. L'armée guinéenne, je vous ai dit, prenez vos distances. On a affaire à des narcos, des gens qui ne veulent pas le bonheur de ce pays. C'est pourquoi je vous ai toujours dit le coup d'état ce n'est pas le coup d'état de l'armée mais des gens qui ont manipulé des consciences, comme on vous a dit vous avez vu les infos le président facondé il a condamné il faut qu'on prenne le pouvoir sinon voilà, nous allons être les gros perdants mais vous avez tous compris aujourd'hui le président Fakonde, après le coup d'état ça fait une année et demie le Fama va super bien le Fama va super bien vous avez vu qu'on vous a trompé ces gens ne peuvent même pas, regardez, 14 000 Guinéens, des familles aujourd'hui, qui n'ont même pas de quoi manger. Ils sont venus, ils ont cassé des maisons. Ils n'ont pas les moyens de construire. Ils, ils ne sont pas prêts à toucher ces endroits. Ils sont venus casser les ateliers. Des gens, bientôt la fête. Ces ailleurs là ils n'ont plus d'ateliers. Moi, je suis d'accord. L'État, si vous avez les moyens, vous voulez agrandir la route, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez... Qu'est-ce que vous allez chercher à Youmou à là, qu'on nom des domaines de l'État. Bêtise, quand on est prêt à récupérer, oui, il n'y a pas de problème. On est prêt à travailler là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand on a affaire à des amateurs qui sont là, qui font du bruit, seulement, pour rien du tout. Donc, merci la famille. Le combat continue. Voilà, à ce soir encore. Nous allons toujours parler de cette histoire de Guinée Games et Lonagui. Mamadou Traoré, merci.